Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau timelapse, pour un nouveau dessin, et cette fois-ci pour un dessin euh, que j'ai fait pour un concours. Alors, un petit concours où il n'y avait euh, pas grand-chose à gagner, hein. c'est un truc plus entre potes. Euh, mais donc du coup, voilà, le thème du concours c'était euh, un personnage de jeu vidéo. Euh, du coup, moi j'ai choisi un, un personnage de Nuclear euh, Throne, qui est un, un, un roguelike. Vraiment cool, que j'aime beaucoup <rire> Donc du coup j'ai représenté un des personnages qui est un robot Et qui défonce sa race à, à un des premiers ennemis du jeu Voilà J'aime un peu le dessin Je suis pas totalement convaincu parce que... Euh, parce qu'il y a, y, a, y a des trucs qui me dérangent un petit peu Par exemple il manque de la texture en fait On va le voir plus tard dans, le, dans la couleur du sang euh, et puis, euh, je sais pas, il y a un peu les ombres, je pense que j'aurais pu faire ça différemment, mais en même temps, je me dis ça fait un peu cartoon, donc c'est cool, on le verra juste après, là. Puis il y a des trucs pas logiques, par exemple le fait qu'on voit pas les bandages, mais qui sont, du coup, devant le bandit. Enfin, je trouve qu'il manque quelque chose, je sais pas, ça me dérange un peu. D'ailleurs, allez voir hein, le jeu euh, si vous intéresse. Euh, c'est très cool. Hop, de la pub euh, <rire> aux peu de personnes qui regardent. <rire> Puis il y a aussi le fond que là on, on va le faire là, le fond euh, qui est un peu trop simple à mon goût. J'aurais peut-être dû rajouter des éléments en fait du jeu. Mais là voilà, là un des trucs que j'aime bien c'est un peu le les reflets qu'il y a sur le robot, je trouve qu'ils rendent pas mal. Ça va, ça va sur 20. Ouais. voilà. J'espère que le dessin vous plaît, puis pensez donc à vous abonner, à aimer la vidéo, tout ça, tout ça, MDR, euh, et puis euh, on se revoit pour... Euh, une prochaine vidéo samedi. A plus.